Mesdames et messieurs, bienvenue sous l'agglomération du littoral. C'est vrai, nous sommes en saison pluvieuse aussi. Nous sommes aussi plongés dans les vacances. Et qui parle de vacances parle de divertissement. Parmi les divertissements, il y a les championnats de vacances qui sont déjà lancés. Nous sommes bien sûr à Bépanda au niveau du stade Ndungé. Il est question d'aller à la rencontre d'un jeune qui a décidé d'être indépendant. Indépendant financièrement parce qu'il ne dépend pas de quelqu'un. Il n'attend pas d'une personne un euh, quelconque salaire à la fin du mois. Lui, c'est bien sûr... JP Coiffure, nous vous invitons à suivre également son exemple. Il va nous donner un peu d'arguments sur son parcours, son parcours qui pourra aussi inspirer d'autres jeunes qui voudront faire dans l'entrepreneuriat. Lui, il est basé ou encore bien calé dans le domaine de la coiffure. Suivez-nous chez JP Coiffure. Mesdames et Messieurs, nous sommes bien sûr là chez JP Coiffure pour avoir euh, ses impressions qui nous disent un peu comment ça se passe euh, dans le domaine de la coiffure en question. Qu'il essaye de nous dire s'il parvient, lui en tant qu'entrepreneur jeune, de nous dire s'il parvient à s'en sortir en travaillant essentiellement dans le domaine de la coiffure. Donc, euh, suivez-moi à l'intérieur pour euh, son interview. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr sur J.P. Coiffu et la référence. Rappelons qu'il est situé à Bépanda, entre lycées. Je vous avais dit, c'était maître dans son métier et lui, il se donne avec passion, amour et tout ce qui va avec pour apporter des coupes qui n'ont rien à voir avec d'autres coupes. Rappelons que par ailleurs, il traite également ce que vous appelez souvent je ne sais pas comment on appelle ça, mais il aura la peine de nous dire cela. Nous sommes avec J.P. Salut J.P. Coiffu. Salut, salut, salut. Quelquefois, on l'appelle l'Apollon, l'homme qui est attaché à la culture africaine il a un peu changé de style quoi sais, J jp je voulais dit jp euh, pourquoi n'est pas aboré notre affliction comme d'habitude bien sûr c'est tu sais que je suis africain mm. et je dois marier ma posture dans le costume africain mm. pour faire valoir la présence de la culture africaine au regard de tous dans le monde entier mm. aujourd'hui j'ai pu avoir un petit changement pour donner cette vision de brassage mmh. culturel. Je suis habillé un peu en style euh, euh, euh, urbain mmh. pour essayer de donner cette vision à ma personnalité de plus en plus parce que euh, dans mon style de travail, je fais dans l'afro. Tout à fait. L'afro, c'est-à-dire que j'ai ce regard dans la culture. J'ai ce regard dans la culture qui amène l'Afrique à regarder plus la racine mm -hmm. dans leur culture, ouais. dans leurs vêtements, mm -hmm. même plus dans les chevelures. Donc l'Afrique doit vivre de sa culture. L'Afrique doit présenter sur le plan fasciste, mm -hmm. sur le plan, sur la posture vestimentaire, sur, même dans la coiffure. Mm -hmm. Ce regard, donc, dans un milieu donné, on peut identifier mmh. que celui-ci est purement enraciné dans sa culture africaine. Voilà. Euh, JP Coiffure, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des personnes qui se lèvent, ou encore des professionnels, je ne sais pas, euh, qui désormais sont dans la recherche ou encore l'éducation pour l'entrepreneuriat jeune. Excusez-moi, l'entrepreneuriat jeune. Euh, je ne sais pas. Est-ce que tu as attendu qu'on te fasse du coaching sur les réseaux sociaux Tu as attendu de faire une rencontre avec des professionnels pour devenir également entrepreneur C'est la question qu'on se pose. Pas encore pas encore. est ce qu'une personne t'a inspiré pour que tu sois du maître de toi de toi même euh, la coiffure pour moi c'est euh, un métier ibni ouais, ibni mm -hmm. dont je n'ai pas appris mm -hmm. et pas la vision du monde mm -hmm. j'ai fait développer ça en moi tout à fait dans mon esprit mm -hmm. dont la coiffure pour moi devient un métier d'art un métier d'art que vous dit qu'est-ce qu'on tire d'un métier artistique, mmh. c'est-à-dire que l'œuvre d'esprit mmh. j'ai développé dans la coiffure, c'est une vision mmh. c'est une vision pluridimensionnelle mmh. qui m'a appris à ne plus regarder des photos de coiffeurs, mais à créer en moi une posture, une manière, une vision pour donner à la forme, pour donner à la structure formelle de mmh. la face de quelqu'un une coiffure appropriée mmh. à sa dimension triangulaire de sa face. Mm -hmm. Maintenant, je de tantôt, qu'est-ce que ça te fait de voir des personnes qui sont en train de coacher pour l'entrepreneuriat jeune euh, C'est vrai, toi, tu emploies des personnes ici. Est-ce qu'il a fallu qu'on attende ce coaching Est-ce qu'il a fallu qu'on attende une personne qui dise à JP, à JP, JP aujourd'hui, non, il ne faut plus que tu dépendes de quelqu'un, il ne faudrait plus que tu ailles par exemple, attendre un salaire d'un quelconque patron. Est-ce que tu as attendu qu'une personne te dise ça pour penser à la coiffure Comme tu as dit, bien, c'est né. Il y a des personnes chez qui c'est né, mais qui ne parviennent pas à mettre cela en exergue, qui euh, euh, préfèrent aller plutôt souffrir derrière une personne pour avoir peut-être 50 000 à la fin bois ou 30 000. Est-ce que tu as attendu qu'une personne te dise de d'aller ou Est-ce que tu as travaillé pour une personne d'aller pour commencer Est-ce que tu as travaillé pour quelqu'un Non, non, je n'ai travaillé pour personne. Je n'ai travaillé pour personne. La coiffure a été pour moi euh, une passion secondaire mmh. qui a permis que j'acquière ma connaissance de savoir-savant c'est à dire ouais. que j'ai pu avoir mon diplôme oui ah ouais, j'ai un bac de... mm -hmm. niveau licence ouais. et j'ai appris sur le terrain mm -hmm. par rapport au métier qui m'a qui m'a euh, euh, euh, qui m'a amené comme soutien mm -hmm. à payer ma pension scolaire Tout à fait. que on acquiert des connaissances pour ne pas au lendemain comme disait de... nos parents devenir oui. ministre, mais pour faire valoir de cette connaissance et mettre sur pied mm -hmm. sur certaines valeurs données en mm -hmm. mille de ce que tu avais cru mm -hmm. dès le départ. Mm -hmm. Donc par rapport à ces connaissances que j'ai pu avoir sur le banc, mm -hmm. à l'école, j'ai pu exercer dans ce passion mm -hmm. que depuis la naissance j'ai sens en moi, ce don que je sens à moi, pour aujourd'hui essayer de faire ce que je. Veux. Face au aujourd'hui. Voilà, quelles sont les difficultés rencontrées euh, dans, ce, dans ce métier ou dans ce milieu euh, de coiffure euh, Est-ce que ça a été facile dès le départ Ce n'était pas, pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile mm -hmm. parce qu'il faut la patience et la persévérance. Mm -hmm. Il a fallu du temps. Tout à fait. <rire> il a fallu du temps. Mm -hmm. Et comme, euh, comme disait, euh, c'est pas la force de l'expérience. Tout à fait. que j'ai pu arriver là où je suis mmh. par la force de l'expérience donc à euh, euh, fond de te donner afin de chercher comment arriver, comment atteindre l'objectif, mmh. on finit par grimper l'échelle de la vie. Tout à fait. Et je suis tenté de les grimper. Mmh. Je vais atteindre l'objectif. Voilà, euh, JP Coiffure, euh, ce n'est pas seulement pour une seule personne, c'est également la formation. Est-ce qu'on peut déjà euh, nous dire combien de personnes sont déjà passées ici et qui désormais sont indépendants oh, Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, c'est ce que je peux dire toujours parce que euh, euh, euh, c'est une formule qui est au-dessus de tout mmh. Le Dieu tout puissant, l'être suprême mmh. A permis que c'est un don Que j'ai formé plusieurs, plusieurs éléments Qui sont dans la ville, qui sont un peu partout à l'extérieur du pays Qui sont passés par JP Coiffure Et c'est ça, et c'est Et c'est toute cette entité mmh. Cette connaissance que j'ai pu donner aux autres Qui fait de moi aujourd'hui euh, euh, Un homme heureux Mmh. Parce que certaines personnes aujourd'hui mangent un bout de pain mmh. en disant que je mange ce bout de pain grâce, grâce à JP Coiffure. Oh ouais. euh, JP Coiffure, chef de famille, JP, est-ce que tu parviens à gagner véritablement ton pain quotidien essentiellement en faisant des coiffures Non, non, non, non, non, c'est un peu plus difficile. Je peux dire en fait seulement le maintien mmh. par rapport à des conditions fiable de notre pays. Mmh. On ne peut, je ne pourrais dire que je mange, que je peux nourrir ma famille par rapport à ce que je fais. Nous on fait seulement le maintien, on fait seulement le maintien par rapport aux conditions de vie actuelles, l'impôt qui est lourd, les conditions de location qui pèsent. Euh, la, euh, problème de payer des factures, mmh. c'est pas facile, on ne parvient plus, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Euh, Partant du fait selon lequel euh, la coiffure rentre aussi dans là, est-ce que vous avez un syndicat où vous êtes adhéré Est-ce que euh, cette partie de là ou encore ce ministère là pense aux coiffeurs en question Tu veux dire le département de là je ne pense pas parce que jusqu'à nos jours, si avec peut-être euh, euh, peut un, un collectif peut-être des coiffeurs attribués peut-être à un centre, c'est que moi-même aussi, je ne fais pas. Mais jusqu'à nos jours, je ne pense pas que euh, le ministère de l'Art pense à nous. Je ne pense pas. Mais si peut-être... Et que, ce, et que cela se, se trouve quelque part, que, que moi aussi, je puisse aussi euh, m'adhérer. Est-ce que JP coiffure en tant qu'homme très sociable, un homme naturellement qui euh, rassemble des hommes Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait utile de mettre sur pied un syndicat où tu seras membre fondateur ou président Bien sûr, bien sûr, l'idée est bonne. Parce que c'est ta vie, c'est ta vie, ça t'a inspiré, c'est ta passion, c'est ta profession. Donc, ça veut dire que toute la vie sera consacrée à la coiffure, même si demain, on jongle un peu ailleurs. C'est la coiffure qui est la base et restera naturellement notre... Euh, je vais dire quoi, notre propre boulot. Euh, JP... J'aurais été encore, est-ce qu'il n'est pas temps de penser à mettre sur pied un syndicat pour ne serait-ce que revendiquer la place de la coiffure au Cameroun ou je ne sais pas trop. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour euh, s'intégrer à un syndicat vraiment c'est une idée pluridimensionnelle parce que je ne demande pas l'intégration, je demande la création. La création, bien sûr, bien sûr. Mais à l'aide euh, des de, de, de grands frères comme vous, mm -hmm. nous pouvons ensemble mettre sur pied un syndicat de coiffeurs mm -hmm. que nous pourrons aussi revendiquer notre droit. Parce qu'on euh, a toujours mis euh, les coiffeurs au second plan, ce sont des voyous, ce sont des Mais aujourd'hui. Lorsque euh, euh, le monde entier voit ce que le coiffeur développe, et en plus, nous exerçons, nous les coiffeurs, sur une partie du corps humain très très importante, qui est la tête, mmh. qui est le moteur de la charpente squelettique du corps. Tout à fait. Lorsque la tête n'est pas en forme, tout le reste ne va pas. Tout à fait. Donc, nous les coiffeurs, nous devons être considérés, nous devons être... Nous devons avoir une place aussi primordiale dans la société, reconnue par le ministère de l'Art, que oui, les coiffeurs font parmi des éléments qui constituent la société actuelle. JP, très content toujours d'être ici. JP, pourquoi investir ou encore pourquoi mettre autant d'argent dans la coiffure que de faire comme les autres qui parviennent à mettre deux, trois caraboles ou faire encore les coiffures dans la rue Pourquoi mettre un cadre aussi esthétique pour faire des coiffures au prix vraiment dérisoire Le monde évolue et les hommes qui ont certaines visions vision évolutive doivent aller aussi avec mmh. Donc euh, la coiffure, c'est le beau. La coiffure, c'est la propreté. Mmh. Le beau et la propreté se marient avec la santé. Tout à fait. Donc euh, la coiffure, c'est la santé. Mmh. Donc euh, par rapport à la santé, il faut exercer ce métier dans un environnement propre, propre. une ancienneté propre. Enseigne plus luxueux en mettant sur pied des probabilités, des possibilités pour mettre des clients à l'aise. Euh, JP, je vois là des crèmes, je vois des bois d'huile, je vois tout, tout, tout. Il y a même des gels, il y a bien d'autres là. Je ne sais pas, c'est toujours pour votre pour à, à, à l'usage euh, sur les têtes de vos clients ou c'est en vente. Euh, c'est à l'usage personnel pour embellir mes clients parce que. Chez JP Coiffure, on y arrive par curiosité, mais on y sort pas par convict, conviction. Condition, condition. Je mène sur pied des efforts mm. pour avoir des bons produits, mm. des produits sanitaires, des produits qui ne nuisent pas à la santé des clients, mm. des produits qui fait de mon client euh, un exemple là où il part pour que. Tout le monde revient chez JP Coiffure, par curiosité, mère ressort, conviction. pas conviction. Tout à fait. Euh, JP, euh, qu'est-ce qui peut véritablement euh, pousser une personne à laisser l'endroit où on coiffe à 50-100 francs pour être ici C'est un très grand secret. C'est l'accueil. C'est ma personnalité. Le sourire de tout le temps, ouais. C'est ma personnalité cette personne accueillant ces personnes souriant ces personnes quand le client se fâche et sourit toujours tout à fait ouais. mmh. c'est ça le secret de jp mmh. et quand tu assis sur la chaise de jp mmh. à la fin de mon travail la satisfaction c'est notre priorité tout à fait total total euh, jp maintenant cette affaire là qui monte souvent derrière la tête là j'ai voulu parler de ça au départ mais je n'ai pas le mot qu'il faut euh, et ma foi que tu gères ça facilement oui aujourd'hui euh, certaines maladies naissent mmh. d'autres disparaissent mais aujourd'hui en euh, par curiosité nous le faire nous avons euh, Découvrir, examiner chez certains clients mm -hmm. C'est un développement mm -hmm. Des boutons très résistants Au niveau de la nuque Ce bouton qui met mal à l'aise Ce bouton qui se développe Et parfois transforme Le coût le des clients problème, ouais. Qui mm -hmm. se présente mal mm -hmm. Mais je vous assure Chez JP Coiffeux Un technicien A pris depuis les sources mmh. ancestrales ouais. des moyens mmh. des moyens médicalement appropriés mmh. pour guérir cette maladie. Mmh. Donc venez chez JP Coiffure avec ce problème de maladie, mmh. vous serez servir et guéri. Est-ce qu'on peut le faire en combien de temps JP on peut traiter en combien de temps pour, une, pour un débutant, pour une personne qui vient de commencer avec euh, la maladie Pour une personne que la maladie vient de commencer, que les boutons soient encore un peu plus légers, mmh. c'est deux semaines ou trop. Deux semaines ou deux trop. Deux semaines ou trop. OK. Euh, bon, maintenant, quel est le projet à venir de JP Coiffure Quel est le projet à venir Ça veut dire, je ne sais pas s'il faudrait euh, revoir la maison, s'il faudrait euh, doubler les, les, les, les clims, je ne sais pas s'il faudrait changer de cadre. Quels sont les projets à venir de... Euh, L'artiste, comme tout homme euh, qui a une grande vision, j'aimerais qu'au lendemain, meilleur si la possibilité nous permet mmh. avoir un salon de coiffure de carrière, mmh. un salon de coiffure. Donc, mmh. je pourrais employer au moins ce 10-15 formés des Camerounais oui, fait. pour que aussi partent aussi. Trouver de quoi manger à partir de mes connaissances mm -hmm. que je leur donne ça c'est ma part de rêve. tout à fait le rêve de jp c'est de partir d'ici ou encore d'élargir son champ d'action ça veut dire former un créer un centre où on trouvera presque tout est-ce qu'on fait de coiffure euh, femme ici bien sûr j'ai fait de coiffure femme mais d'une autre dimension mm -hmm. parce que le monde évolue les femmes les hommes cherche à avoir de nos jours les cheveux courts. Mmh. Les courts cheveux mmh. par rapport à la température, par rapport à l'état mmh. de santé Tout à fait. des citoyens dans le monde qui évolue. Mmh. Les courts cheveux sont plus favorables aujourd'hui. Mmh. Donc, les hommes et les femmes sont plongés dans ce système d'afro. Afro-look, cheveux naturels, mini-cheveux, mmh. locks. Mmh. C'est ça, que le monde d'aujourd'hui, dans le ministère de la coiffure, mmh. sont à la base. Tout à fait. Euh, JP Coiffure, je ne saurais mieux situer votre salon que vous. Ou encore, l'émission C'est Free, comme j'ai dit, on peut aller de voiture, à on peut aller de tuer à vous. Je ne saurais mieux situer le salon de coiffure de JP. Et comme JP est là, j'aimerais qu'il essaye de nous situer mieux son salon. JP Coiffure est situé à l'entrée de Bepanda à 15 mètres en montant vers double balle du côté droit. Voilà. JP Coiffure est situé. Venez nombreux, vous serez satisfaite. Comptant utile si possible. Euh, S'il faut appeler pour arriver, je sais pas trop. Ah oui, pour arriver chez JP, si c'est pas téléphone. Orange, 6,98 6,98 81 81 29 29 36 36 par MTN 6,10 mm -hmm. 55 mm -hmm. 90 mm -hmm. 16 Voilà. Euh, nous sommes arrivés presque au thème de l'émission. Qu'est-ce qu'on dit pour sortir Quel est le dernier mot de JP Qu'est-ce qu'il voudrait faire en grosso modo dire en grosso modo J'aimerais bien que... Tout homme, tout, tout Camerounais, mmh. cherche à se personnaliser, mmh. à se personnaliser, à développer en soi mmh. un métier personnel ouais. qui pourra faire de lui, dans la persévérance, mmh. un homme au lendemain meilleur. Un mmh. homme au lendemain meilleur. Voilà. J.P., on vous remercie de nous avoir ouvert vos portes pour que nous fassions notre émission. À très bientôt Olivier. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. <rire> merci beaucoup. Bon, on, on fait on fait on fait le bingo. Euh, c'est beaucoup. Merci. Cool. merci, merci, merci. merci.